On les voler, les voler. Ah, à Tu es en prêche, euh, prêche de de trêve Bah. Yeah. Ouais, ça bon. Il hein. euh, là. Là, là, woo. Il y a. On aura eu de la messe gars de de C'est vers mais... Alors, venons-nous de le haut <trucks> <trucks> <trucks> <trucks> <trucks> à l'eau, merde. Ah, y'a, de la... Les yeux de la... Les de la... de de de on l'a il y a des Je suis toi, le en bas. Avec le Nino, le Nino, Une Une Une dorate. le Nino, Pas Une Une Vettel. Merci. Regardez. Et, les... euh... Et de la quatre. Des quatre hein. a... a de la musique. Vas-y. Vas-y. Vas-y. vas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 je vais te mettre à votre. Je vais te Je vais te pousser à Je vais Je vais Je vais Je Je vais Je vais Je vais on ah, des Back, no? Ca, il des avec, avec, avec, avec avec, euh, بls, de de va aller avec le le de J'étais en quoi On a arrêté, on a arrêté. On a de On a a arrêté. On a a arrêté. On a arrêté. On a c'est Abdij petit que <Générique> C'est le de très gros fessu. Très ce que Ah mais c'est ce un le chat. Il faut le on peut à Fouerelle Il y a un peu de à Fouerelle de ce une chuc, fraise comme ceci, d'abord Avec un Un un mais... Dangerous. ce que y a un Il y a y a un Il y a Il y un Il y a un ce sera faire des débris. Il faut faire des débris. Il faut faire des débris. chiste. faut faire des débris. La faire Il faut de Il il y a un chômage. Il y a un chômage. Il avec un ah Il y a a En dégage de de croix, Margagène. Non, un Mais plus et bien. Alors, et bien. Et bien. Et Allez, mam, mam, mam, va ah oui, as tu après-midi C'est dans tes bras, oui, hein C'est C'est C'est Mes parce que je me suis dit que je me suis dit ça, me suis dit que je me suis dit que je me suis dit que je me de de de de il y a des il a des des et la cote mais bah après on a mis un bléma au Bréru à Révelan Bréru ailleurs Bréru je il fait... Ah y a <coughs> De chez Gilvick avant. De chez On veut le fil de l'autre Fil, fil de Le fil avec clair le business le de je de pop corn à l'air est cool avec bah, des sachets de ah mais pas M. Brazawa, il a de Très bien, on est. bien. On va bien. On il recroche de la boîte. Il sort C'est Yassé mmh. yeah. Yeah. Yeah. Oh, Plastique, euh, Plastique. Euh, très ça moderne, et au plastique, <rire> et Aguirre, que vous êtes euh, des de et il recommandait plus mais plus... Uh segal. Segal, hein, plus segal. Le cher plus Segal, plus cher plus cher. Le cher pas. le cher. Le cher ce qui ma Le cher ou le cher. Le cher et le Le cher Mais Le de mais Alors des, voyez, des démonnes font pas mais il y a de de... Mais plus, et bah, et sort d'un étape Il Il des étapes de... Il y plus de... Il y a des de... Il y Il y a des a possible ah, Ah, oui,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 la cavale du Elle est malade hein. Malade bras oui. <rire> On oh. va attendre On va Bon, on a un coup, coup de de mais bon un coup sans euh, rire. Ouais. Oh, est... Hey. C'est si Simone. bonjour. Attends, Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour, toutes les bonjour, bienvenue. Oui, oui. Alors, bon. mm -hmm. euh... alors vous avez. Euh, non, en panne, en panne. Vous êtes en panne, mais non, vous êtes en panne? Oui, Pas, pas d'essence des ah, ah. oh. oh, <coughs> demandé de brancher sur l'éolienne, mais personne ne veut en le faire. Panne en panne ouais. <coughs> <rire> en avant les quatre pattes à deux -no, en avant les grenouilles les crapauds, en avant les quatre pattes à une drose, les taïlos, les chignons, la nourrice de pâtes. <consuming engine rage> <consuming air> <besar> Les tablons de, de cette chignons la voie <basics> <fairy rire> bon <cardio> de chèque du t la du vin, la tira-la, vivons du vin sans rire Vivons le teneau, le mètre et tout, crafayem le chô, assailliam nous Vivons le tonneau, le et tout, essayez à nous la dimension de la dimension de de de Bonjour, je veux Je pas vraiment désolé. Mais non